Hello les crâniens, et en parlant de crâne, aujourd'hui quelque chose de différent. On va résoudre le Funghetto, le champignon en français, fabriqué en Thaïlande, le bois du théâtre Samena. Quand je dis on va le résoudre, je parle pas de moi, mais d'elle. Quand tu veux. Salut Ne vous moquez pas trop de moi s'il vous plaît. Je sens que je vais avoir du mal. C'est pas vrai Si, je sens que je vais avoir du mal et qu'on va se moquer de moi. Non, on va pas se moquer de toi. Moi je vais moquer de toi, mais pas les autres. Y a pas intérêt pour les autres. Ne me regarde pas comme ça. <rire> D'habitude, je fais mes tournages tout seul. Oui, je, sais. je connais bien évidemment la réponse. Celui-ci est un grand classique des casse-têtes sur les marchés, mais pas elle. Mais bah, avant ça, je suis une fan de grimage. Et donc, je vais grimer mon nounours. Et lui, il va me grimer en retour. Il a intérêt à bien le réussir. J'ai aussi euh, une page Instagram. Celle des débuts, mais euh, j'espère que vous allez appuyer déjà les petites basques que j'ai déjà faites. Et... et voilà. On essaie. <rire> ok. On va essayer. On commence par toi. J'espère que vous allez apprécier parce que il est allez. important de se faire maquiller. Allez. C'est froid. Oh, c'est désagréable. Mais l'éponge est marrante. Elle est toute douce. En plus, je me suis même coupé les cheveux aujourd'hui pour ça. Ouais ouais c'est ça. Il tombe donc est ça. Est oh là ça c'est froid. Oh là là. Oh. Oh c'est désagréable. J'ai envie de me frotter les yeux. Je vais être un panda. Tu veux un panda Non. Alors. Il y a vraiment des enfants qui veulent ça. Ouais. Regarde en l'air. Regarde en l'air. J'y arrive pas. Ouvre les yeux, regarde en l'air. Oh non, non, non, ça va être terrible. Ouvre les yeux, regarde en l'air. Ça va aller vite. Non, ça va pas aller vite. Ça va aller vite. Non. Ça va aller vite. Regarde en l'air. Ah Regarde en l'air ah à l'autre. Ah, mais je suis en train de pleurer. Oh non, pleure pas. <rire> non, ça va, garde. Non, ne pas, garde la On arrête de rire, sinon je sais pas faire ça. Arrête de me déchirer le ventre, sinon tu me J'ai oui. l'impression que tu dis juste du blanc et du noir complet, ce qui va me faire un effet panda. Mais non, pour l'instant, regarde. Mais je ressemble à un panda. <rire> oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça va pour l'instant mm -hmm. J'ose plus trop faire quelque chose là. C'est que le début, ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît. Jugez là Non. Sur le bûcher. Tu crois que c'est bon Oui. J'allais voir ça dans un miroir. Oh Bien. De ce que j'en vois. <rire> Quelle tête <rire> Oh, tu fais peur Tu fais trop peur Non, <rire> oh, c'est génial J'ai un panda Putain, si j'avais su, j'aurais peut-être mis mes lentilles aujourd'hui. Oh <rire> Un squelette intelligent. <rire> <rire> Putain, c'est trop bien fait. Oui. Ah, je trouve. J'aime beaucoup. Ok, c'est à moi maintenant. Je commence par quoi C'est d'abord l'éponge. Je prends avoir... celle-là Oui. Tu dois humidifier la palette avec le Spritechul. Encore. C'est bon. Putain, ça me stresse. Je le fais là Ouais, je le fais là. Attends, mais je sais même pas dans quel sens je suis censé le faire. Tu tiens la tête aussi fort. Il faut tapoter plus fort hein. J'ai N'hésite pas à pousser. Des fois les enfants je les vois faire euh, euh, euh, euh, euh. Ça, Ça va, va à rien je trouve quand je moi je le fais. Bah pour l'instant, après ça tu vas rajouter les détails. Quel détail Ok. Que je fais de maquiller les autres. Ça fait pas la belle vagounette. <rire> ah C'est comme ça qu'on fait, non Pour tenir les gosses C'est comme ça que fait mon coiffeur en tout cas. Ah bon Non. <rire> Et je pense que si j'étais coiffeur, je ferais comme ça. Ça, la, la peinture, ça, je sais faire, ça. T'es prête ouais. Ok, maman, pas. Ok, après, j'imagine qu'on peut régler ça avec la lingette Non. Ok, c'est pas grave, alors. <rire> fais comme si euh, j'avais euh, rien dit, ok fais comment si ça fait pas un joli point Tu le laisses comme ça. Oh, je peux pas utiliser un tipex Non Moi, oh, je suis plus Jackson Pollock que Par Picasso, exemple, hein. Pour... Je comprends pourquoi les hommes, ils font pas de grimage. Non, ça va aller, ça va aller. Je commence à voir le truc là. Oui. Non. Tu ferais pleurer un enfant. Tant mieux. Euh... Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui revient pas. T'as mal à ta nuque Ouais. Ouais Ouais. Ok. Bah, tu reviendras pas. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite les paillettes. C'est quoi les paillettes Non, oh, ça, ça fonctionne bien, ça je sais faire ça. Ouais, je pourrais être tapoteur. Voilà, j'en ai mis un peu. Yay, yeah, j'ai des paillettes. Funghetto, c'est un casse-tête où il faut. Il faut quoi Bon, ils le disent pas. On va l'ouvrir. Eh, il est pas comme sur l'image. Je me suis fait arnaquer. Alors, on va lire la notice. L'objectif, c'est d'attraper l'élastique en insérant la tige dans la base. Ici, on a la base avec ici un élastique. Et sur la tête du champignon, on a un petit crochet. Et le but, c'est d'arriver à attraper l'élastique. Et il rentre directement à l'intérieur. Alors, on va le laisser aussi en fond. Ouais, c'est pas grave si on le voit pas. Je le prendrai enfin. Tu veux que je le fasse Oui. Tu dois aller le mettre vers l'élastique, tu dois juste faire une petite manipulation et... Mais non, et non. Si. Ah. As Réussi Tu T'as réussi Non. C'est quand même une difficulté 5 sur 5 hein, sur, sur le site. On a ouais, un peu Ah, c'est vilain On le voit pas bien On voit rien, oui. On voit rien Ok, je vais te montrer le truc. Mais voilà. je vois, tu me le montres. Regarde, ah, enfin, regarde. Mais ta main gauche là et ta main droite sur ma main droite. Tu le mets à l'intérieur. Ah Oh ah. Je l'ai presque attrapé. Là, tu le sens Non. Là, je l'ai, hein. Là, je l'ai, hein. Mais non, tu l'as pas. Mais si, je l'avais <rire> <rire> Tu ne cherches pas à prendre le fil. Mais j'essaye de le prendre Arrête, hein, un squelette panda Oh, ça c'est plus intelligent T'as mesuré l'espace. Moi, la solution. Ça fait même pas 5 minutes mmh. Tu l'as Non mmh. Ah, tu vas me taper quand tu vas connaître la réponse. Y a pas que de l'élastique là-dedans Si, y en a un, regarde bien il' y a pas que ça Non, y a pas que ça. vrai, y a pas que ça. Mais c'est bien, t'as pensé à mesurer, c'est vraiment une grande étape. Mmh. Moi, ce que je fais quand je dois résoudre un puzzle ou un casse-tête, j'essaie de penser aux possibilités, comment je pourrais faire rentrer ça à l'intérieur. Quelles seraient les possibilités C'est pas aimanté, tu aurais senti quelque chose, par oui, exemple. Oui. Ou peut-être que j'appuie sur un bouton pour activer l'aimant. Tu veux que je te remontre Là, je l'ai. Quoi Mais ta main à tu l'as même pas mis jusqu'au bout. Je sais pas. Ah, non, des tu Non, des deux. Tu veux que je te remontre Mais observe bien, parce qu'en plus, je le fais devant toi, hein. Putain, tu l'as déplacé. Non. Je suis dans retrouver retrouver le truc. Ah c'est bon, il est juste là. Remets Toi, tu, tu je, te, je remets le truc. Alors, là, tu le vois. Arrête de me mentir. Si, regarde et... ah oui voilà, regarde là. Et mon truc alors. Toi, ah, j'ai pleuré. Je vais devenir un panda triste. Oh, ça, c'est un bon truc de mentaliste. On arrive à mieux voir mes, mes micros expressions Ah oui Ouais. C'est bien, on, on passe à l'étape 2 la casse-tête. On s'énerve dessus. Je gratte. Fais gaffe, enfin, si tu grattes trop, tu vas casser l'élastique. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'élastique. Il n'y a aucun élastique. Bah, si, il y en a un. Il il à l'extérieur. Je... Il est là Tu veux étudier mon comportement quand je le fais Oui. Regarde bien. Je vais bien le mettre, voilà. Là, tu le vois Mais non C'est un truc noir. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile à voir. Tu veux mettre une lumière dedans Non. Non, ce serait de la triche. OK, avec la lumière un peu du... Non, on en rencontre jour, là. Donc toi, t'arrives à voir de ce côté-là. Je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je regarde et après, j'ai juste à le tourner. C'est comme pour projeter une serrure. Je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, juste au feeling, je sais que je suis en train de l'activer ou pas. Okay. Du coup, quand je le prends, même si je le mets comme ça, il s'active hein Mais pourquoi avec moi, il <rire> se rien du tout, toi mm -hmm. Essaye d'analyser l'objet tel qu'il est. Cet objet est fait en trois parties. Il y a l'élastique, il y a le socle et on a notre champignon. Il y a possiblement quelque chose à l'intérieur, que tu veuilles le reconnaître ou non, c'est à toi de voir. Mais l'idée, c'est que moi, quand je suis comme ça... Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux vaincre ce, ce casse-tête. Tu peux le faire. Moi, je crois en toi. Je crois à 100% en toi. Je déprime. Tu déprimes ouais. Ok, c'est la troisième étape, la casse-tête. L'énervement, la déprime. Après c'est le bargain. C'est quoi oh, Je sais plus qu'on appelle ça. C'est marchander, voilà. L'acceptance, c'est la dernière étape. Vous dire que j'abandonne Non, non, non, non. Oui, oui. Voilà. Mais attends, t'as même encore marchandé avant. Et on ne peut pas abandonner un casse-tête. C'est le casse-tête qui t'abandonne, pas l'inverse. Tu me dis, hein, si je dois faire une démonstration, comment il faut le faire Ouais, mais tourne-toi vers moi, alors. Par exemple, fais-le de ce côté-là. Tu veux que je le fasse comme ça Oui. C'est plus difficile, hein, je ne suis... Je suis pas ambidextre non plus. Si. Je suis gaucher de base, mais j'ai appris à être droit dessus. Remets-le bien, et ensuite tu me le passes. Ok. -le bien. Là, je l'ai bien mis. Bon, ouais, attends, regarde. Ne bouge pas, ne bouge pas. Exactement comme je te l'ai laissé, d'accord Voilà. <rire> si tu vas y arriver, et confiance en toi. Moi j'ai confiance en toi. Et si t'as pas confiance en toi, aie confiance en moi qui ai confiance en toi. J'arrive à voir, je plus loin. Ah ouais T'y arrives Avec la lumière T'arrives à voir quoi Rien. Ah parfait. Moi j'ai rien vu. T'as rien vu Il prend et il revient. Remets -le, remets le, avant que tu ne tires. Avant que je ne tire Oui. Avant de tirer Mets-le, mets-le bien pour que je puisse tirer. <rire> je te jure qu'il est bien mis Non, il n'est pas bien mis Il n'est je... pas bien mis Ok, ok, tourne-le. C'est bon là Non. Lâche quand tu veux. Voilà. Là. Là Ok. Là, je suis certain que tu l'as bien mis. Tu l'as bien mis Non Si si tu l'as bien mis Ah ok tourne Tourne-le où tu veux. Sûr hein Je vais juste le tirer et il va rentrer avec l'élastique. <rire> tu veux que je te donne un indice Oui. Il est tout le temps bien mis. Regarde, je le tourne comme ça, comme une roulette russe. Yes, non, non non non pas de solution c'est de la triche et puis ce serait dommage que tu aies la solution ainsi tu penserais pas que tu serais tellement fier d'avoir trouvé la solution toi-même si mais là j'ai du mal aide-moi en oh, échange de quoi Je te ton ici. ok là on est dans la quatrième étape le bargain t'essayes de trouver un arrangement alors oui non oui, est-ce que tu veux vraiment dire à tous les gens qui nous regardent que c'est fini on verra mais je suis certain qu'eux, ils vont le faire en même pas une minute C'est pas vrai Si, c'est vrai Tu sous-estimes les lecteurs. Les viewers. Ouais, les viewers. En français, les viewers, c'est quoi C'est les spectateurs Ah, des téléspectateurs C'est pas vraiment une télé, mais... C'est pas une émission que je propose Ouais, hein Ouais. Ouais, hein. Ouais. ouais, bah c'est le but. C'est l'heure. Non. Donc là, je suis en dehors. Oui. Là, je suis presque dedans. Désolé, ça a coupé. Putain, mais je sens pas l'élastique dedans. Fais-le... On peut presque le sortir. Presque. Et rentre. Putain, mais... <rire> j'ai l'impression que ce boulet est plus lourd parce que j'ai beau le prendre comme ça et ça tombe. Donc là, on le met dedans. Uh -huh. Tourne. Voilà, là, je te le laisse. Là, est es bien mis. Regarde, il est bien mis, si on le remet bien, hop Ah oh, mais non bon, Désolé, ça a coupé durant la vidéo. Du coup, on a dû passer un petit moment. Et comme ça, ça fonctionne Oui Bravo, ta réussi Quoi Mais non Là, tu l'as normalement. Non. Bah là, tu l'as plus. Attends, est-ce que là, j'ai l'ai Là, tu l'as, oui. Ah. <rire> <rire> ok, elle revient un peu, j'ai l'impression que je suis dans Ah ah hein. J'ai mmh. l'impression uh -huh. que tu te fiches de moi. <rire> non. non, non. Je vais faire au ralenti ce qui se passe. Mmh. Fais ça très rapidement. Et. Non, je rêve. <rire> oh, <rire> putain, putain Mais je suis déçue. Su Mais, Mais il non, il est mal, il pas. Pas. Mais non, il mais non, y, a, y a un élastique dedans. Oui, mais il est dans le bois. Il n'est pas dans le trou. Mais si, il est dans le trou. Regarde, il y a un trou là. Et il y a un trou là pour l'élastique. Oui, mais non. Mais il n'y a pas d'aimant. Mais si, il y a un aimant. Putain, mais non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, regarde. Oh, non, mais non, mais c'est con. Hein. Faut pas être déçu C'est quelque chose d'intelligent Mais ça a coûté combien ce truc machin C'est 5 euros, mais celui-là. C'est très bien pour 5 euros. Oh non mais je suis choquée. Attends, regarde, je vais te montrer un autre truc avec. Ça aussi, c'est. Il y a un élastique, un aimant, un ressort et tout. Et hop Hop Putain mais non mais c'est quoi On peut faire ça avec tout Hop Hop Hop non, Je pensais vraiment que... C'est qu'un trou Tu pourrais te donner une meilleure définition de toi-même, hein... Oh, oh, ça Il est génial Putain, je te Voilà à quoi ressemble la solution. C'est 5 étoiles, hein. Pas, y Y'a rien à être déçu T'as résolu le, le casse-tête Putain... Mais je pensais vraiment qu'il y avait un élastique dedans... Bah y'a vraiment un élastique dedans À l'extérieur bah bon, oui, il est à l'extérieur. Je parie que si on coupe l'élastique, ça fonctionne toujours. Non oui, mais ne le coupe pas, il est très bien comme il est. Oh ouais, 35 ah. minutes, on va dire. Moi, je vous le dis, 39 minutes, 35. Il faut donner une note de difficulté. Et cette fois-ci, c'est toi qui donnes la note de difficulté. Sur 5. T'as fait ça en 39 minutes, hein. Combien donnerez-vous 4. 4 4, 4, 5. 5 sur 5. 5 sur 5 Oui. Pas un 4 sur 5 Non. Pourquoi 5 sur 5 J'ai mis tellement de temps à le trouver. Et après, j'étais déçu. Déçu. Déçu. Mais Parce que je pensais qu'il y avait un élastique dedans. Encore une fois, je vais me répéter, il y a vraiment un élastique dedans. Pas dedans, à l'extérieur. Oui, il y a un élastique à l'extérieur aussi. Il y en a un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et il y a un aimant, il y a un ressort. Il y a un aimant, a un a ressort. Il euh... y a un système de poulies dedans aussi. Euh, pour l'appréciation générale. Un. Un hein Hein. Mais c'est nul hein Putain mais j'étais déçue. T'es déçu de la réponse parce que tu pensais à un système sophistiqué Mais c'est sophistiqué en soi. Tu sais que mine de rien c'est une des bases de la magie hein. Oui j'ai vu ces champignons pour les tours de magie. Bon, en soi c'est. ils ont pas tort. Bon, ben 3 sur 5. Pourquoi 3 sur 5 Ouais ah, mais quand je dis appréciation. C'est plus... C'est plus par exemple, euh, de la matière. Le bois est bien, il est bien lisse. J'avais peur aussi d'avoir des échardes. Non, ça, ça va, ça. C'est fabriqué en Thaïlande. Ah. Ça va rien dire, mais bon. Toi, si tu dois le recommander à quelqu'un, est-ce que tu le recommanderais C'est ça, la note, on va dire, d'appréciation. Ouais, parce que j'aimerais bien se foutre de sa gueule comme toi tu l'as fait avec moi. Ouais Ouais. Ta note serait de... 5. 5 aussi Ouais. Donc difficulté 5 sur 5 et appréciation 5 sur 5 Ouais. C'est beaucoup. Oui. Ce serait la note maximale en difficulté et en appréciation. Ouais. Incroyable. Pour 5 euros. Mais à chaque fois que c'est toi qui le fais, c'est plus magique. Moi, j'y arrive pas. Ouais, J'ai l'habitude, je fais ça depuis 10 ans, hein, avec... Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voudriez me voir réaliser un certain casse-tête, puzzle ou simplement ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et le plus magique, abonnez-vous